Nous dit, Seigneur, le Seigneur, ce vous pouvez Comme notre frère le chantait encore ce matin, c'est encore cet ancien évangile que nous voulons. Et comme notre bien-aimé frère nous voulons, ils dans les Saintes Écritures. Combien nous sommes heureux de pouvoir voir des hommes aussi déterminés ainsi, étant certainement sûrs de leur Dieu, et aussi l'assurance de pouvoir savoir que ce n'est pas une illusion, mais une réalité. Parce que c'est vrai, la fournaise était là, elle était chauffée cette fois, plus fort encore d'abord. Ces hommes pouvaient le voir de leurs yeux. Ils devaient être certains de leur vie. Ils devaient être certains de ces que qu'il a le pouvoir, de pouvoir nous faire sortir de cette situation dans laquelle nous, nous nous trouvons. Combien ce matin nous devons avoir cette assurance, nous devons avoir cette certitude parce qu'il a dit, j'étais mort et je suis vivant. Amen. Et on sait que c'est qui n'a pas changé notre Sauveur Et il a vaincu l'enfer, il a vaincu la mort, il a aussi vaincu la maladie et toutes choses. Pour que ce matin, nous puissions être aussi rassemblés en son nom. Pour l'adorer, pour le glorifier, pour le louer. Combien nous sommes heureux de savoir que nous sommes réellement son peuple à lui. appelé à pouvoir marcher avec lui et que nous puissions... Nous pouvons aussi voir aussi sa main agir dans notre vie. Nous sommes vraiment dans la joie, comme je pense que notre frère, pendant qu'il priait, vous parler tout à l'heure, il a cité Robert Vladimir le fils de notre soeur euh, Léa, je pense, qui en principe devait être ce matin ici à, à la serait là, je pense. Nous remercions les seigneurs pour cela. Amen. Vous avez Amen. tous prié pour Amen. cet enfant. Lorsqu'il était là-bas, en prison, mais. Il s'est donné aussi au Seigneur de tout son cœur. Il a dit que dès que je sortirai, Amen. je viendrai donc à la maison de l'Éternel. Alors, je voudrais le voir s'il est là, il puisse s'élever, puisque c'était réellement aussi son désir que le Seigneur te bénisse. Nous sommes reconnaissants de notre Dieu. Amen. Alors, il fait pour nous des grandes choses. Il nous accorde la grâce de pouvoir réaliser qu'il vit et puisqu'il vit. Amen. Nous vivons également aussi, Amen. Okay. et nous voulons marcher certainement avec lui. Nous prenons un livre de Colossiens, au chapitre 3. <coughs> Colossiens, chapitre 3, <coughs> environ à partir du verset 12.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 Mais par-dessus toutes ces choses, remettez-vous de la charité mm. qui est le lien de la perfection Amen. et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps Amen. règne dans vos cœurs Amen. et soyez reconnaissants. Amen. Amen. Précieux Sauveur, mm. ce matin, nous voulons te dire encore merci. merci nous voulons être reconnaissants en toutes choses, mm. pour tout ce que tu fais pour nous, Père. Amen. Nous avons été bénis par tes puissants nous le sommes encore aujourd'hui, Père. Nous voulons te remercier encore pour cette grâce que nous avons d'être un peuple qui t'appartient. Que tu nous assouis encore davantage, mon précieux Seigneur et sauveur, parce que nous voulons apprendre de toi, nous voulons être changés, nous voulons être transformés, pour être des hommes faits pour toi, mon béni, frère. Oh Dieu, pour être réellement des témoins, et des signes de terre dans ce monde qui se meurt, qui a besoin de toi. Bénis ton peuple. soit encore nos cœurs ce matin. d'avoir t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est toujours merveilleux lorsque nous, nous retrouvons dans la maison de l'Éséternel, notre Dieu. Et je crois que c'est dans le livre des où cela est écrit. Mieux vaut un jour dans tes parvis, puis oui ailleurs. Nous désirons de tout notre cœur, tout au long de notre marche, sur cette terre où nous sommes, comme la Bible le fait savoir, où nous sommes et nous reconnaissons que nous sommes des étrangers, des pèlerins et voyageurs. De pouvoir toujours être dans la présence du Seigneur, que le Seigneur, notre Dieu, puisse disposer de nous comme lui, il veut, que corps et âme et esprit, nous puissions vraiment l'appartenir et qu'il puisse prendre réellement possession de chacun de nous. Nous sommes, nous vivons dans un âge aussi particulier, comme je ne cesse de pouvoir le dire, parce que c'est ce que les Saintes Écritures nous le montrent. Et nous sommes aussi un peuple qui est privilégié de la grâce que Dieu nous a accordée. Et cela, que cela soit vraiment gravé en nous, dans notre mémoire, dans notre âme, oh, c'est vrai, au plus profond de nous-mêmes, effectivement, de réaliser cet amour de Dieu pour un peuple comme nous. Nous étions des gens qui vivions dans différentes contrées, chacun suivait sa propre voie. Mais quelle grâce que Dieu nous a accordée de pouvoir entendre sa voix dans ce temps où nous vivons. Et de pouvoir réaliser que. Nous avons besoin de ces dieux-là. Et c'est ce que le Saint-Écriture nous relate ici, dans l'écriture que nous venons de lire, où cet homme de Dieu, et que Dieu soit béni, comme nous l'avons eu à pouvoir le lire aussi à ma <coughs> Cet homme de Dieu pouvait déclarer et montrer au peuple de Dieu les choses. Comme lui, il l'avait reçu, <Jerzy> et comme aussi lui, il vivait et qui pouvait voir ces, ces dieux qu'il a appelés, dans la marche avec lui et aussi euh, tous les jours de sa vie aussi par le chemin par lequel il passait, il était un souhait, il apprenait de ses dieux. Et ici parlant au peuple de Dieu qui était à Colosse qui sont appelés donc des Colossiens il leur montre les choses selon la parole de Dieu dans les saintes écritures et puis tout en parlant ainsi enfin, il leur montra quelque chose qui était aussi très important pour eux parce que lorsqu'ils se sont donnés au Seigneur Quelque chose se passait en fait. Il y a, vous savez, quand vous posez un pas, le Seigneur doit aussi agir aussi à votre endroit. Lorsque la parole est venue vers vous, c'est le Seigneur qui l'a fait. Donc il a envoyé la parole vers vous, quelque chose s'est passé en vous, vous avez reçu cette parole, et vous avez voulu maintenant vous donner au Seigneur, et là-bas maintenant vous avez aussi accepté de pouvoir être baptisé, parce que vous voulez être identifié avec celui qui vous a appelé, qui vous a donné aussi à cette parole, pour que vous puissiez être semblable aussi à lui. Donc, mort avec lui et aussi ressuscité aussi avec lui. Alors, il dit à cela, parce que c'est absolument important que nous comprenions ces choses. Il s'adresse à ceux-là qui, de tout leur cœur, ont eu à pouvoir vraiment recevoir cette parole de Dieu et compris et ont compris aussi l'importance de cela. Ils ne se sont pas arrêtés simplement en chemin, mais ils ont persévéré pour que quelque chose se passe en eux. Regardez bien, au verset 1 du chapitre 3, il dit Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça veut dire que quelque chose doit s'être passé avec vous, en fait. Parce que quelque part, il y a donc une mort qui doit être constatée. Donc cet homme ou cette femme qui a eu à pouvoir réellement prendre part, parce que le Seigneur a eu à pouvoir lui accorder la grâce de recevoir. Donc cet homme a été touché au plus profond de son âme. Il dit maintenant je t'accepte comme mon sauveur personnel. Je vais mourir avec toi pour réellement vivre aussi avec toi. Alors, si donc vous êtes ressuscité donc, avec Christ, ça veut dire que mon cœur et mon âme ont été totalement donnés au Seigneur. Je me suis abandonné à lui, donc je suis mort pour le monde Et maintenant, je vis pour le Seigneur. Parce que ça, c'est un choix qu'on doit faire. Vous voyez, pourquoi, dans les scènes d'Écriture, vous pouvez remarquer, qu quand il est parlé effectivement des lits, des des effectivement, que, que Dieu devait utiliser, envoyer en fait, on se posait la question de savoir pourquoi. Parce que même dans les temps anciens, dans, au temps d'Israël, effectivement, lorsque cet homme-lits était là, il a posé la question au peuple d'Israël, mais jusqu'à quand, clocherez-vous de deux côtés Donc, un pied ici, un pied là. Et il faut que vous puissiez faire un choix, si l'Éternel est Dieu, allez après l'Éternel. Si c'est balle, eh bien, aller après mal, un pied ici, et puis un peu de l'autre côté là-bas, ce n'est pas facile, il faut faire un choix. Et quand nous lisons aussi dans les scènes de nous remarquons qu'effectivement, que la promesse était de pouvoir envoyer aussi Élie. Il a fait cela à travers de Jean-Baptiste et aussi, nous affinements, effectivement, aussi. Pourquoi Parce qu'il faut que quand on fait un choix, que ce choix ça, justement un choix aussi ferme dont on connaît pour quelle raison on l'a fait. Et donc, si donc vous êtes mort, et donc, si donc vous êtes récité avec Christ, donc il faut qu'il y ait une résurrection, donc vous savez que je suis mort avec Christ, c'est pas dans l'imagination en fait, c'est effectivement quelque chose qui s'est passé dans mon âme en réalité, j'étais quelque part avec mes pensées où je vivais effectivement en tant qu'un homme en réalité, mais maintenant je, suis, je me suis retrouvé à un autre endroit, ça veut dire que je vivais avec, quand on était dans le monde effectivement, on avait des copains, on avait ceci et cela, des amis du monde avec lesquels on vivait en fait. Et on s'étendait tellement si bien parce qu'on avait l'esprit du monde. Mais c'est quand vous étiez avec ces hommes-là, ces personnes -là, effectivement, avec l'esprit du monde, effectivement, que la parole de Dieu vous est parvenue. Amen. Et quand cette parole vous est parvenue, effectivement, vous devez faire un choix. Soit j'accepte cette parole et je maintenant je marche avec Christ, ou je n'accepte pas mais je vis avec mes amis et dans le monde. Alors quand tu as fait ton choix, effectivement, c'est que quelque part, tu dis, mais je dois me séparer de ce jour. La parole est venue vers moi, il m'a montré il dit, mais là où j'étais, c'était mauvais, voici là où je dois me trouver. Mais toujours, Dieu me laisse les libertés en fait de choisir. Jamais Dieu ne peut vous obliger, mais il te montre que ça c'est mauvais, ça c'est bon. Alors fais ton choix. Alors de toute ton âme te dit, mais Seigneur, si j'existais aujourd'hui, je dois abandonner le monde avec mes amis, avec tout ce qu'il y a dans le monde. L'esprit du monde ne doit plus avoir d'effet sur moi. Si aujourd'hui le magazine sort avec tel monde, je n'en ai pas besoin. Ce que je veux maintenant, c'est la mode de l'évangile. Dans l'évangile fait que je m'habille comme ça, c'est comme ça. Parce que là, c'est un choix. et que là, je vois en Seigneur ce que toi tu veux, ce que moi je veux. Les amis du monde, je sais qu'ils étaient bons, mais je n'en veux plus. Pourquoi Parce que les mauvaises compagnies auront toujours le bonheur. Donc il y a quelque part, il faut que je sois influencé dans le bon sens. Alors je dois faire un choix. Là, effectivement, ton âme t'a pensé ce que tu as, tu, tu, tu, tu as fait dire, je veux mourir. Et pour qu'il y ait réellement cette séparation, parce qu'il faut que cet esprit s'en aille, il faut que la mort soit constatée. C'est vrai, non Parce que je crois que c'est dans Romain hein, où il est écrit. Hein? Romain au chapitre 6, je pense que c'est cela. Romain 6, il nous dit... Que dirons-nous donc demeurons nous dans le péché en fait que la grâce abonde Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché Amen. Amen. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par les baptêmes en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Amen. Amen. Donc là, il y a eu un consentement, en fait, qui vient de la personne. C'est important, bien aimé, frères et sœurs, parce que c'est absolument nécessaire pour nous que nous comprenions aussi. Pourquoi nous sommes appelés à pouvoir aimer ces dieux, aimer la communion les uns avec les autres, à prendre part, effectivement, à ce que Dieu est en train de pouvoir faire sans obligation. Amen. Il, y a, il faut que nous comprenions, effectivement, pourquoi ces choses doivent-ils se passer en nous avec nous et parmi nous en fait. Pourquoi est-ce que nous sommes appelés à cela Et que moi, et que moi, frère, moi seul effectivement, je suis appelé à pouvoir vivre effectivement ces choses. Pourquoi en fait Regardez. Alors nous revenons effectivement ici, donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est en fait la personne qui a eu à pouvoir accepter, qui a consenti, et que de tout son cœur, effectivement, il réalise que lui, maintenant, je ne veux plus cette manière de pouvoir être. Ce que j'étais auparavant, je ne peux plus soupirer à cela. Maintenant, je soupire à ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu veut de moi, c'est quoi C'est ce que Dieu attend que je puisse arriver à pouvoir atteindre, effectivement, mais pas ce que j'étais hier. Je ne veux plus, en fait, chaque fois regarder les, les, les en arrière, effectivement, voilà comment j'étais auparavant. Non, mais les, ce que je veux, c'est ce, ce que Dieu attend de moi. C'est à quoi Dieu veut arriver que moi, je puisse arriver à pouvoir atteindre. Qu'est-ce qu'il veut de moi en fait Vous savez, quand on est mort et qu'on est ressuscité, ce n'est plus la même personne. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Vous suivez cela. Amen. Parce que si hier, c'était en fait la religion que tu aimais, la religion que tu cherchais, parce que la religion n'a jamais sauvé personne. C'est vrai? vrai. Parce que les hommes aujourd'hui cherchent la religion. On n'a pas cherché la religion. Nous avons besoin de se voir c'est la vie, effectivement. Amen. Parce que la religion n'apportera jamais la vie. La religion n'est qu'un rassemblement des, des, des gens avec un système établi, effectivement, de certaine manière. Parce que nous, nous sommes comme cela, effectivement, comme les catholiques sont, les protestants sont, ainsi de suite. En fait, ils forment, en fait, euh, avec leur. Mais je vais pas là. Alors, ainsi donc, il y a quelque chose au-dedans de toi qui a besoin de pouvoir avoir en fait la vie et de pouvoir vivre en fait pas l'homme, l'homme en réalité en fait n'a pas besoin d'un système. Ce que l'homme a besoin quand il veut venir, c'est qu'il a besoin de pouvoir avoir une vie, il veut avoir quelque chose qui l'aide à pouvoir vraiment accomplir la volonté de Dieu, d'être comme Dieu le veut. Mais ce qui est dommage, c'est qu'au lieu que l'homme reçoive ce que Dieu veut qu'il puisse recevoir, mais en fait l'homme lui donne en fait la religion à la place de ce que Dieu veut que l'homme reçoive. C'est pourquoi les hommes deviennent de religion, en fait. C'est pourquoi on a des religions. Pas... Regardez très bien. Alors, ici, nous disons donc, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, quelque chose est passé réellement en vous, et vous l'avez réalisé aussi parce que vous avez reçu la parole de qui dit Non. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de dieux. Amen. Donc, maintenant, les motivations, le pensées et les désirs de cet homme-là, ou de cette femme-là, n'est plus, en fait, pour les choses de ce monde. Vous savez, hier, quand nous étions dans le monde, effectivement, chaque nouvelle chanson qui sortait, un disque qui sortait, ou un chanteur qui sortait, alors on aimait écouter cela, effectivement, ça nous faisait du bien dans notre cœur. C'est vrai, non? Si, jusqu'à ces jours, tu bouges la tête, quand tu sortent, tu entends les chansons du monde, tu es encore possédé par des démons. Un fils de Dieu, une fille de Dieu ne peut pas se plaire à écouter les chansons du monde. Nous étions là-dedans, ça nous a rien apporté de bon. Mais Dieu nous a fait sortir pour que ton âme à toi puissent vivre effectivement par la parole des Dieu. Et quand les choses du monde maintenant veulent t'attraper, tu dois combattre Amen. Amen. Il faut réellement que tu prennes pour à Satan d'une fois ferme et il sera loin de vous. Amen. On résiste à ces choses-là, ils ne peuvent pas prendre possession. Amen. Les chansons du monde n'ont rien à voir avec le peuple de Dieu. C'est pourquoi même dans les cantiques, prenez frères et sœurs, il est arrivé même qu'aujourd'hui, ceux qu'on qu compose comme des chants, on entend aujourd'hui sur les marchés, effectivement, ils chantent simplement comme les mondains. Mm -hmm. Oh, il y a tel frère, tel qui est un grand compositeur des, des, pas moi, des, des chansons des dieux, tel sœur, effectivement. On copie les chanteuses du monde, les chanteurs du monde. On fait du spectacles comme du monde. Ça ne sert à rien. Ce ne sont pas les saints qui ont dit Regardez faut... très bien, frère et soeur. bien. Je vais vous montrer ceci. Au verset, au verset 16 du chapitre 3 de Colossiens, il nous dit, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Amen. Amen. Instruisez-vous et exaltez- vous les uns les autres en toute sagesse par quoi Par des psaumes Amen. Par des hymnes Amen. Par des cantiques spirituels Chantant à Dieu dans vos cœurs sous quoi mm. Sous l'inspiration de la grâce. Amen. Les cantiques que l'on doit chanter sont des cantiques inspirés. Pas des compositions sur le marché. On cherche à mettre un peu ceci. Je ai dit. Vous savez, je ne sais pas si. Mais je vous ai raconté un témoignage que moi j'ai vécu. Oui, pendant que j'ai travaillé, effectivement, j'ai vécu un témoignage. Et, et, et ça, ce n'était pas comme on a raconté. J'étais moi tout seul là-dedans. Et j'ai vu cela. Cet homme qui était venu, un païen était venu, effectivement. Oui, dans mon bureau, était venu. Et il avait un cousin, à lui, qui était païen. Et nous devons partir avec cet homme-là qui était un païen. Il me dit, mais comme nous devons faire un voyage assez long, il avait sa voiture. Et alors il me dit, je, je vais demander à mon cousin qui est chrétien aussi de venir aussi avec nous. Et il savait que moi, je savais. Et son cousin chrétien est venu dans la voiture, et le cousin païen était au volant entre les conduire, moi j'étais derrière. Tu l'as raconté cela à maintes Mais alors maintenant, le cousin païen était dans les conduites, c'était sa voiture, il mettait chanson du monde et il était content. Moi ça ne me disait rien, c'était pas ma voiture. J'étais assis derrière, j'écoutais simplement. Et alors, le cousin croyant qui dit au cousin païen, il dit ceci Ah mon cousin, moi je suis croyant, moi je ne peux plus écouter les chansons du monde. Alors le cousin païen, il dit à son cousin croyant, Mais. Ça te dérange mes chansons du monde Il dit, mais oui, ça me dérange. Alors, moi bon, aussi, ça te dérange, je vais les enlever. Il était quand même poli. Allez, mais qu'est-ce qu'on va écouter Il dit, mais non, j'ai amené les cassettes des cantiques que nous chantons. Comme ça, on va les mettre. Comme ça, on va chanter. On va, on va écouter ça, tout le monde Et le cousin, père, il dit, il n'y a pas de problème. S'il faut écouter les chansons des dieux, il n'y a pas de problème. Et le cousin croyant a pris la cassette qu'il avait enregistrée et il a mis dans la Moi, j'étais derrière avec ma Bible. Je ne m'occupais pas d'eux. Et les cantiques des cousins païens et cousins croyants ont commencé à jouer dans l'appareil. Moi, je disais rien. Ça chantait, ça chantait. Et les cousins païens on disait sa voiture. Tout d'un coup, les cousins païens se trouvent vers les cousins croyants. Il dit, cousin. Il dit, oui mon cousin. Parce que se dit là, qu'il est touché par les cantiques. Il dit, mais tout à l'heure là. Moi j'étais présent dans la voiture. Hein. Il dit mais tout à l'heure là, j'écoutais mes chansons du monde, tu as dit que ce n'était pas des dieux, ce n'était pas bon, ça souvient, c'est. Oui mon cousin, parce que Dieu n'aime pas ça. dit, ok mon cousin. Il dit, mais tu m'as dit tu as mettre des chansons des dieux. Il me dit oui, cousin, c'est que. Nous... Il dit, est ce que nous écoutons, oui ce que nous écoutons. Il dit, mais cousin, cousin païen, dit au oui, cousin croyant, il dit, mais cousin, mais c'est quand même bizarre. Parce que les chansons que tu as mis de Dieu, c'est exactement comme les miens. Il n'y a pas de différence. Si simplement on enlève les noms de Jésus, on danse comme tout le monde. Un païen qui dit c'est un croyant. Mon frère et ma soeur, ça veut bien dire quelque chose. Que Dieu te bénisse, mon bénisse. Et c'est cela, effectivement, mon frère et ma soeur, ce que les saints écritures nous démontrent, là, de la Odyssée, c'est ça. Il y a un mélange aujourd'hui. C'est ça, la religion, c'est un mélange et tout. On a mélangé aujourd'hui. Vous et sur les marchés. Oh frère, t'es chante tellement si bien. Frère et soeur. Il y a quelque chose qu'il faut. Les choses qui sont des dieux, quand on les chante, c'est différent. Amen. Amen. On ne chante pas pour faire plaisir aux oreilles des gens dans le monde. Amen. Non, jamais. C'est dans la maison de l'Éternel qu'on chante pour que les peuples de Dieu se réjouisse devant Dieu et qu'ils louent son Dieu. Amen. Alors, si le païen vient, il doit arrêter. Non, ça, c'est pour la gloire de Dieu. On ne chante pas pour les frères ou les sœurs à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quand on chante des cantiques, on ne va pas louer un frère ou une sœur. Quand on chante des cantiques, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est important ça, mon frère. Amen. Ah oui, c'est nécessaire. Alors, si on commence à faire des concerts, est-ce que les concerts qu'on fait, c'est pour Dieu non. On voit des frères c'est on va voir tel frère parce qu'il croit au message, alors il chante. Frères et sœurs, c'est ça les concerts que Dieu vous a voir aller non. non, mon frère. C'est dans la maison de l'éternel. On chante pas pour faire du bruit aux oreilles des mondains qui passent. Non. On chante pour la oui. gloire oui. de Dieu. Amen. Alors quand un païen vient tuer par la parole de Dieu, la louange du oui. sort, il commence à ah. louer Dieu. Tu ah. es Dieu. Nous chantons pour ah. l'éternel notre ah. Dieu. Amen. Les mondains chantent pour les femmes et les hommes. Mm. Vrai. Nous nous chantons pour la gloire de Dieu. Amen. Rien de différent dans les choses de Dieu. Amen. Alors cet homme ou cette femme, effectivement, qui a été touché comme ça. Les chansons du monde, ils déchirent cela. Amen. Oh, frère, quand j'étais dans le monde, frère et soeur, je fait des disques comme ça. Mm. Il me parler de moi, je sais ce que cela veut dire. Je des disques de boutiques de whisky, J'en avais. Mm. Mais du jour au lendemain, frère, Amen. quand Dieu a touché mon âme, c'était terminé. J'ai pris ces choses-là dans le poubelle. Moi-même. Mm. J'avais des amis qui venaient chez moi avec qui on mettait les... Les disques, ici-là, on bougeait, on dansait, c'est là, on le faisait. Mais du jour au lendemain, quand on est venu, tout a été nettoyé. Ils m'ont trouvé avec la Bible et les cantiques. Je ne les ai jamais chassés. Hein? Un par un à fouillé. Faites la même chose, mon frère. Il n'y a pas de communion entre Dieu et le monde, en fait. Il faut qu'il y ait une séparation totale. Et quand vous écoutez les cantiques qui ressemblent effectivement au monde, Éloignez-vous. Je n'ai pas cité les noms de vos chanteurs, c'est parce que les frères, non, non, vous connaissez, n'allez pas écouter ces choses, -là. même si ça sonne, ça ne vous approchera jamais de Dieu. Amen. Vous savez cela, non Amen. Ah oui, vous savez cela. Oui. C'est important, mon frère et ma soeur, que réellement que nous puissions arriver à être conscients de ces choses pour que nous sachions. Alors il dit même, si donc, verset 3, chapitre 3, 3, verset 3, verset 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de dieux. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, parce que quelque chose s'est passé en vous. Donc il a été mort avec tout ce qui était venu dans le monde, effectivement, séparé de cela. Alors mes pensées sont devenues autres en réalité. Quelque chose s'est passé, nettoyage maintenant, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, ce que je pense, je pense autrement même. Pour quelle raison je dois penser autrement Parce que regardez très bien. Verset 2 dit. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Pourquoi Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ notre vie, quand Christ notre vie, quand Christ notre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi. Ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Donc maintenant, cette vie que tu désirais en fait avoir, maintenant tu l'as en fait. Où tu n'as plus de goût du monde, de la boisson, de ceci et de cela. Frère, ce n'est plus ces choses-là qui te préoccupent l'esprit en fait. Ce qui te promet de dire Seigneur, quand est-ce que tu viendras mm. Parce qu'effectivement, comme mon frère et chante, effectivement, est quand parce que, effectivement, ton désir à toi, c'est de pouvoir partir. Amen. Être avec ces dieux. Affectionner aux choses d'en haut, pas et non celles qui sont sur la terre. Mm. Et pourtant, tu es sur la terre. Donc, tu te mets sur la terre avec les hommes. Quand on te regarde, il comme nous, mais tu n'es pas comme eux. Mm. Parce que tu n'es pas ici, et puis, tu sais ce qui se passe effectivement, c'est quoi C'est qu'en vivant sur la terre, tu es tellement conscient, tu es tellement heureux de ce que Dieu a fait de toi, et que tu sais quoi Que tu n'appartiens plus à la terre, mais tu appartiens au royaume. Amen. Amen. Amen. Dieu, fils de ce royaume-là, donc Dieu est ton père, c'est pourquoi mon frère et ma soeur, en tant qu'un fils de Dieu, tu ne peux pas te lasser des dieux. Amen. Ce n'est pas vrai que tu dis, oh frère, je suis fatigué de venir à la réunion, je suis fatigué de ceci. Ce pas possible, ça. Un fils de Dieu, il ne vit que pour cela. Frère, c'est absolument important et nécessaire que nous comprenions ces choses. Elles sont nécessaires pour nous. Amen. Quelque chose, s'est passé en toi. C'est à te rapprocher, effectivement, davantage de et tu as réalisé que, oh mon Dieu, ceci n'était pas ma vie en moi. C'est la réalité, non et c'est ça en fait ce que je soupirais. C'est ça en fait ce que j'ai décidé. Et le Seigneur te montre, effectivement, voici la voix. Et tu es là-dedans maintenant. Tu te à. Hier, hier, oh vous savez, quand, quand, quand c'était les chansons du monde qui passaient, c'était la tête, c'était les mains, c'était le cœur, c'était tous les bras, tous les jambes qui bougeaient, ainsi de suite. C'est vrai, non vrai. Tout cela a été embrasé cela. Et quand ça chantait. On ne voulez même pas vous tenir et dire, mais assieds-toi quand même, mademoiselle ou madame tel Non, vous le voyez là, oh là là, ça, ça bougeait, hein, vous savez, c'est dis ceux qui aiment les. gens. Je ne sais pas j'ai oublié les noms de ces hommes-là, ou avec les tamours, je ne sais pas moi, comment le, le, le vieux là avec, vous savez, les, les mamans qui sont ici connaissent, hein, Quand ça jouait là avec les, hein, vous connaissez Alors il faudrait, même quand elle faisait la vaisselle, quand ça passait, hein, elle bougeait, elle vous disait, maman, qu'est-ce qu'il y a Oh là là là là. Je me souviens de, je me souviens de. Mmh. Même pas les mamans, mais vous les jeunes. Mmh. Vous, vous remontez les pantalons à ce niveau-là. Vous vous souvenez, non mmh. Regardez, vous ne pas que ça passe. Tout, le, tout un chacun de nous est passé par là. Mmh. Mmh. Mais maintenant que Dieu a été ça. Il a placé quelqu'un d'autre, frère. Quand on chante les chants de Sion, Amen. nous nous levons, Amen. Nous chantons pour Dieu. C'est vrai, frère, Amen. parce que Dieu a changé ce son. C'est pourquoi on ne peut pas être là comme des, des statues. Hum, gloire à Dieu. Non, gloire à Dieu. Amen. Frère, parce qu'il m'a délivré. C'est impossible, mon frère. Dans le monde, ta tête bougeait, tes jambes suivaient, tes mains y allaient, frère. Dieu qui t'a sauvé. chantez sa gloire, Dieu prie le moment. Quelque chose va se passer à moi. Amen. Je loue ce Dieu parce qu'il est merveilleux. Amen. Peu importe mon voisin. Tu m'occupe pas de mon voisin. Amen. Le salut est pour moi. C'est moi qui verrai Dieu. Si mon voisin ne parle pas, pas c'est son problème. Qu'il se moque de moi qui parle. Moi, je loue Dieu. Amen. Amen. Frère. Mais ce n'est pas l'esprit de timidité. Amen. Mais c'est vrai, non? Ah, ben, ah oui? Vous c'est. Est-ce qu'on entend maintenant des, des, des, des gros Oh, maintenant, quand même, je peux louer. C'est pas dit que les veufs vous maintenant bouger, et c'est ça, c'est ça. Non. Chacun doit, et c'est vrai. Et puis, il ne faut pas non plus là... Et c'est comme des marbres, c'est pas normal. Parce qu'en oh, fait, quand même, nous savons, qu qu'est-ce qu que vous savez? Qu'est-ce que vous savez? Vous savez, de homme oh, maintenant? Oui. avec Si un frère est saisi, si une soeur veut se lever danser, qu'est-ce que non? Amen. Mais si nous n'avons pas établi là, parce que les frères et tels ne peuvent pas danser, vous n'allez pas suivre les frères et tels ou la soeur. Mm. Non, Amen. la liberté, c'est nous sommes danser. Vous savez que là où l'esprit, Seigneur, la liberté. Amen. Chacun se chacun danse, chacun bat les mains, il faut simplement se la conduire par l'esprit. Moi, on ouais, ça. Alors, pour que ça, peut, il faut prier. Amen. Parce qu'on est là, qu'est-ce qu'il va penser de moi Là, tu vois, quand il a acheté, comme on disait, oh quand il a jeté, la jupe s'est tournée. Est-ce que je suis là pour m'occuper de la jupe de ma soeur Non. Dieu t'a dit, mais quand il vient, regarde bien les jupes. Hein, ou si, si le tiret est ici, ou les tiret étaient là-bas. Non. non. Toi, loue Dieu. Amen. Toi, prie ton Dieu. Ouais, C'est absolument important, mon frère et ma soeur. Nécessaire. Alors cet âme qui a été délivré par le Seigneur. Mais il chante Dieu. Amen. Amen. Et nous, Dieu, Amen. il glorifie son sein. Parce qu'il dit, mais Seigneur, si tu n'étais pas venu, c'est là-dedans. Parce que moi, je me souviens dans les bas-fonds où j'étais. Ouais. Frère, je me chantais Dieu. C'est la vérité, frère. Mm. Je sais ce que ça veut dire, chanter Dieu. Dans les bas-fonds où j'étais, là-dedans, si Dieu n'était jamais venu me chercher, frère, c'est une grâce de Dieu. Amen. Alors, il t'a pris, il t'a lavé, frère. Chantez la voix de Sion. Oh là là Amen. Même si j'ai des problèmes dans ma propre vie, frère, je chanterai sa gloire. Amen. Parce qu'il me fera sortir ces ses ce problèmes. cest à que même s'il ne tombe plus bas, il me fera sortir. Alors je le loue toujours de tout mon âme. Amen. Parce que c'est ce qui est le tout-puissant. Ça, c'est quand l'âme a été touchée par le Seigneur. C'est sûr, ça. Il oh, s'affectionne aux choses qui plaisent à ses yeux. Et il ne va pas à gauche, à alors... droite. Alors dis dit, mais. Il a montré effectivement cela, alors il nous montre effectivement ce qu'on nous sommes. Il dit, mais affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parce que vous êtes morts, en fait. Et votre vie à vous, effectivement, maintenant, est cachée. Il est très bien frère. C'est là ce qui est merveilleux de pouvoir, que son saint nom soit béni. Il dit, cette vie là que vous avez reçue. Il bien. il dit ici, hein. Il dit, verset 3, et votre vie est caché avec Christ en Dieu. Amen. Vous avez compris ce qu'il a dit Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Pourquoi dit-il Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous pouvez que Votre vie est cachée en Dieu. Amen. Mais pourquoi dit-il Votre vie est cachée avec Christ. Parce qu'en fait, notre vie en nous... Ce que nous avons, ce n'est pas l'autre. C'est la vie de Christ, en fait. Amen. Et notre vie est en Christ. Quand Dieu te regarde, toi, Amen. il ne te voit pas toi. Amen. Il voit Christ, mon frère. Amen. Alors, Christ qui est mort, oh, frère, Amen. gloire à Dieu. Amen. Qui est mort, ressuscité, frère, il ne peut plus mourir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Frère, voyez-vous la grâce que nous avons. Ce n'est pas dans un nom qu'on peut placer la confiance, mon frère. Il dit, maudit soit l'homme, c'est confident". à l'homme. Amen. Voilà l'homme que nous pouvons glorifier, mmh. honorer, amen. aimer davantage parce qu'il est le gardien de notre âme. Amen. amen. Ben, l'assurance véritable du même. Oh, même si je marche, on dit que mes yeux s'est fermés. Mmh. Je sais que ma vie est cachée ah, en amen. Amen. moi. Amen. Alors, que Dieu soit béni, mais quand Christ, maintenant vous voyez bien, clairement, quand Christ, votre vie, alors, mmh. paraîtra. Oui. Mmh. C'est tellement merveilleux de voir l'Écriture et de réaliser cette grâce que Dieu nous a accordée pour que nous, en tant que fils et filles de Dieu, dans cet âge où nous vivons, dans cet âge où nous vivons, effectivement, nous puissions de tout notre cœur vraiment adorer ce Sauveur. Et le remercier vraiment pleinement de la grâce. Vous savez, beaucoup de gens ont honte de pouvoir dire qu'ils sont des croyants. Frère, ce sont des homosexuels et des lesbiennes qui doivent avoir honte de pouvoir dire ce qu'ils sont. N'ayez pas peur. Toi, mon frère, toi, ma soeur, tu es un fils de Dieu, une fille de Dieu. Tu as honte de dire que tu es une fille du roi. Parce que tu as ton voisin qui est, et je ne sais pas moi si tu es voisine ou voisin qui est lesbienne ou homosexuel, qui va se moquer de toi. Frère, tu es d'Abraham. C'est plutôt lui qui doit avoir honte. Moi. Quand il me regarde, il me dit Oh, je mérite être comme toi tu vas avoir honte de ces... Parce que maintenant, vous savez ce qu'on fait aujourd'hui, on ne veut même pas qu'on passe sur ce qu'on fait aujourd'hui, on finance ces choses-là. Vous savez, les naturels ici, l'homme naturel dans ce monde, effectivement. Quand on est toi naturel, effectivement, vous savez, c'est ce que le monde veut en fait. Alors il te donne trop d'informations. On finance maintenant pour pouvoir protéger les hommes, les, les biens ainsi de suite. On leur place là un peu plus haut. Alors ça rend à ton conscience, dans ta conscience, subconsciente aussi, non et puis quand tu vois ça, il est fait des gens, et puis toi tu te dis un peu, peu un peu normal en fait, quand, pour dire que tu es chrétien, ben, parce que tu dis, mais les chrétiens c'est rien, c'est la bassesse, ce sont les imbéciles, c'est une bonne expression. Hein? Mm -hmm. oh, ce sont des gens qui disent, toi tu y crois, mais c'est comme si tu n'y es pas. Alors, ça c'est la tactique de Satan en fait. Mm -hmm. Alors quand tu entends comme ça, chrétien va vraiment me croire que tu ne suis pas intelligent, tu ne réfléchis pas comme ça, alors je préfère me mettre. Parce que ça sera, ça sera la ronde pour me considérer, que, Oh, c'est comment peux-tu être un chrétien Est-ce que tu combats et Regarde ce qui s'est passé. Et puis, l'homosexuel, il passera très bien. Ah Jean, c'est ne c'est pas si on passe Joséphine, ça ne sert à rien. Et vous là, ça va Joséphine. Oui, Joséphine. Je on peut bien la respecter, Joséphine. Il a des mollets comme ça, Joséphine. Ah mais c'est vrai, frère et soeur. Moi je que Dieu est pitié. Mmh. Mmh. Mais c'est la vérité, ça. Mmh. Et vous, vous, je <rire> fille. Non, il y a un problème. Il faut qu'on prie pour toi. Amen. Mmh. C'est la vérité. Mmh. Vous avez, nous avons une grâce extraordinaire. Amen. Être un fils de Dieu. Amen. Oh. Frère, c'est mmh. une grâce. Amen. Regardez, comment l'apôtre Paul l'a dit dans les saintes écritures pour que nous puissions voir. Regardez bien. Pour que nous puissions voir, je crois c'est dans, dans Pierre. Dans, dans, nous parlons de Pierre. C'est lui qui, qui parle de cela. Il est montrer, pour montrer. Il est bien. Il est bien. Pour voir à peu près pourquoi, quand, quand nous croyons ce que c'est, était aux yeux de Dieu. Il est bien ici. Il dit d'abord, nous commençons par 1 Pierre chapitre 2. Pierre, chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2, verset 1. Il dit Régétant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute méchanceté, Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des Pierres vivants, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir un sacrifice spirituel agréable à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Car il est dit dans l'écriture ceci, voici je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle, Amen, Amen. Amen. ne sera point confus. Maintenant verset 7. Il dit, son honneur se montre donc pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pour vous qui croyez, c'est un honneur. Amen. Ah oui, frère, il dit, son honneur se montre donc pour vous. C'est pas, c'est pas, vous ne pouvez pas avoir honte, Seigneur, frère. Parce que le fait de croire est une grâce extraordinaire. Amen. Et le pouvoir, quand, quand je vois, oh, oh, oh, oh, oh, oh. que Dieu est pitié. Que Dieu est pitié. Frère, vous ne pouvez pas savoir la grâce que nous avons d'avoir ce livre. C'est la plus grande bénédiction que Amen. nous pouvons avoir sur la terre. Amen. Il n'y a aucun livre sur la terre qui soit compris à la Bible. Frère, il n'y a aucune religion. C'est vrai. Amen. Amen. Sur et certain. Que Dieu nous vienne en aide. C'est un privilège de pouvoir être appelé un fils de Dieu. Amen. Une Amen. fille de Dieu. Amen. De pouvoir être délivré par ses sauveurs et de vivre pour sa gloire. Amen. Non seulement cela, mais il nous parle encore. Amen. Il nous conduit encore vers le verre pâturage. Il nous montre cela en nous faisant savoir que nous, effectivement, que si nous sommes donc morts avec lui et ressuscités avec lui, ah oui, quelque chose se passe effectivement en oh, nous. Et alors, comme nous pouvons le voir dans les scènes écritures, à ceux-là qu'il parle en réalité, il va nous montrer maintenant à qui est-ce qu'il peut s'adresser comme cela. Il dit, mais quand Christ votre vie paraîtra, il dit, mais n'affectionnez-vous aux choses, aux pas aux choses qui sont sur la terre. C'est vrai cela. Parce que quelque chose s'est passé réellement en vous. Il y a eu une alliance que tu as fait quelque part. Mmh. C'est vrai, non Vous savez, quand le Seigneur, notre sauveur, il, il parle dans les le Saint -Saint tout dans la Sienne, comme dans le Nouveau Testament, il parle toujours de l'alliance. Hein? Rassemblement, mes fidèles, avec lesquels je fais alliance par les sacrifices, n'est-ce pas je parlerai. C'est vrai, non? Et puis, dans le Nouveau Testament, quand il prie, le Père, il pris la coupe. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est si elle est sans une nouvelle alliance. Mon sang, c'est vrai, non? Oui. Il a été versé pour nous. Vous comprenez cela, non? Oui. Donc, quelque part, il y a un lien qui s'est établi, mon frère. Mmh, mmh. Quelle grâce. Alors, on sait que maintenant que je n'appartiens plus à ce monde. C'est pour ça que la mort est importante. Parce que aussi longtemps que tu vis, tu es lié à Satan. Pour que tu sois dégagé de lui, il faut que tu meurs. C'est la vérité. Aussi longtemps que tu vis avec toutes ces affaires, il a le droit sur toi. Le bénissement c'est la vérité ça, ça c'est la vérité ça c'est quand tu meurs je suis mort au sort du monde le monde est parti avec tout ce qu'il a maintenant j'appartiens à un hein, autre c'est biblique non ah, ben. À ce moment-là, Satan a un peu le droit sur nous. Il ne peut plus l'avoir. Nous, c'est impossible, il ne peut plus l'avoir. Parce que la vie que vous avez, ce n'est plus votre vie, c'est la vie de Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra. Parce que, celle que j'avais, je suis enterré avec. Donc, enterré, parti, mort, effectivement, ces choses. Maintenant, je vis, en fait. Quelque chose s'est passé, en réalité. Oui. Donc, je me suis retrouvé dans la position dans laquelle Dieu voulait que je sois, c'est à ce moment-là qu'il te fait comprendre qui tu es en fait. C'est ainsi qu'au verset 12, il était dit, allez bien. Ainsi donc, pas comme tous les croyants. Vous suivez cela ah, Non. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Alors regardez très bien mon frère et ma soeur, nous avons déjà eu à pouvoir entendre me prêter attention ce matin, c'est important ça. Il est ainsi donc comme des élus de Dieu. Qu'est-ce que c'est donc qu'un élu, en fait? Regardez, bien-aimés frères et sœurs, la manière dont les scènes Écritures parlent, démontrent en fait la nature véritable de fils de Dieu, la marche, en fait, d'un homme, comment il s'est donné au Seigneur. Est-ce que la grâce de Dieu fait dans cet homme-là? Vous savez cela? Dans l'homme qui croit, en fait. C'est la grâce de Dieu, maintenant. Parce ça que vous savez quand même qu'elle écriture écrit Ici, dans le livre d'Éphésiens, nous allons le lire avec vous, ici. Chapitre 2.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 Nous tous aussi, nous étions de leur nom. Et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Amen. Amen. Nous étions comme cela, non Amen. Mais Dieu, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, Amen. prêtez bien attention, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, Amen. nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu à la vie avec Christ. Amen. Il faut toujours prêter attention frère, quand l'écriture. Observez très bien à qui s'adresse. Et vous comprendrez effectivement où est-ce que vous en êtes avec Dieu, vous personnellement. C'est la vérité, ça. On ne dira pas, Seigneur, tu ne nous avais pas parlé. Tu ne nous avais pas instruit ce jour. Mais c'est ce qu'il fait. Il nous dit, il nous dit mais, mais Dieu qui est riche en miséricorde, il nous a, il est bien. Mais Dieu qui est aimé, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Il nous a donc ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. À qui est-ce qu'il s'adresse? Fais pas à tous les croyants! C'est important que nous prêtions attention à cela. Quelque chose s'est passé effectivement avec toi, dans ta masse et dans ta vie à toi. Quand Christ a saisi effectivement ton cœur et ton âme aussi a été saisi et que tu as voulu maintenant te donner aussi totalement aussi à lui. Mais pourquoi en fait? Pour quelle raison? Tu as voulu que tout ce que tu es en fait repose entre sa main. Il faut que vous vous observiez mon frère et ma soeur. Observez-vous très bien ceci. Vous entendez la parole de Dieu. Quand elle vous arrive, effectivement, vous savez que c'est la vérité. Est-ce que vous l'acceptez vraiment 100% comme vérité à laquelle vous, vous voulez vous identifier ou vous la faites attendre d'abord pour un temps? Je sais que c'est vrai, ça, Seigneur. Mais j'ai encore quelque chose à pouvoir faire. En fait, observez-vous, mon frère et ma soeur, Quand l'évangile nous vient et nous est donné, je vous prends un tout petit peu de temps aujourd'hui. Quand l'évangile nous est donné, la parole nous est apportée, de quelle manière, effectivement, nous la recevons Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme saint. Ça, c'est la prédication du prophète, c'est vrai J'aime beaucoup cela. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Quand la parole de Dieu vous est donnée, vous savez ce qui se passe. Vous avez des filtres en fait. C'est vrai, non Vous filtrez. Quand c'est de Dieu, ça passe. C'est ce qu'on doit faire, non Quand ce n'est pas de Dieu. Mais les dangers viennent. Lorsqu'on est devenu grand docteur. On commence à filtrer la parole de Dieu. Donc en fait, je vais bien que vous puissiez comprendre. Quand la parole sort, on filtre. Quand c'est de Dieu, on laisse passer. Quand c'est de l'homme, on met de côté. Alors ça, quand c'est des l'homme, on met des côtés. Ça, c'est des dieux. Maintenant, nous prenons la parole de Dieu en fait. Alors, elle sort, elle vient vers toi, mon frère. Vers toi, ma soeur. Tu commences à la filtrer en fait. Mm -hmm. Vous savez pourquoi? À cause des doctrines et des enseignements que nous avons reçus les faux enseignements, les fausses doctrines sont encore des filtres, en fait, contre la parole oui. de Dieu. Hum. On dit dans la parole de Dieu, par exemple, je donne un exemple tout simple. Quiconque croit est justifié par la foi. qu'il est sauvé. C'est vrai oui. Ce que l'Écriture dit, c'est la parole. Oui. Alors, quand ça sort, et qu'il est apporté, qu'est-ce qui se passe Je donne un exemple, je suis dans une grande congrégation, où je pense là. Prêtez attention, s'il vous plaît, Frère ça. Pour que vous puissiez voir où vous vous trouvez dans votre âme, effectivement, parce que Dieu veut faire un travail. Quiconque croit en lui, il est justifié par la foi et il est sauvé. Quand la parole sort comme ceci, le filtre sort. cest à la parole de Dieu, non? Le filtre sort. Qu'est-ce que c'est ces ce filtre-là qui va sortir? Est-ce que le prophète a dit ça quelque part? Dans quelle prédication est-ce que le prophète aurait eu à pouvoir parler de ça? Vous me suivez? Premier filtre. Je ne vois pas encore très bien quest et en plus, je crois bien que si la chose, elle est dite comme cela, mais les prophètes, nous savons que c'est lui qui croit au message du sang du soir. C'est celui-là qui est sauvé. Parce que c'est ça que moi je sais. Vous voyez, frère et soeur, le filtre qui commence à pouvoir se mettre. Qu'est-ce que ce filtre a fait Il t'empêche, toi, mon frère, toi, ma soeur, parce que la sémence de Dieu tombe dans ton âme à toi. Tu as cette espèce d'image, effectivement, de quelque chose comme un grand tablier de messages que tu as mis, de certaine manière, à travers lesquels tu as dit beaucoup de choses, effectivement, et qui sont des parcelles, en fait, qui filtrent. Tu auras filtré tout cela, finalement, vous savez, à force de pouvoir filtrer comme ça, finalement, cette parole en question ne va même pas tomber dans ton âme. Il va tourner le regard vers quelqu'un qui est là, dans les dénominations, qui dit, ah, « de... que... Oh, les dénominationnels ne sont pas sauvés » Est-ce que vous suivez ça mm -hmm. Les dénominationnels ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas cru au message. Ça, c'est une croyance qui est répandue par beaucoup. Hein. Mm -hmm. Le filtre d'un homme qui réfléchit, les goûts d'un homme sain. Il ne faut pas vous sentir offusqué, mon frère et soeur. Mais c'est important. Il ne dira pas, Seigneur, je ne pas. Mais c'est la vérité, ça. Mais c'est la vérité, ça. C'est sûr et certain, cela. Et moi, si j'entends cela, comme la Bible le dit, et si je me retourne même dans le message, un jour, on a posé la question au frère et Ça, ça choque toujours quand je dis cela. Frère Branham, est-ce que vraiment je suis sauvé puisque j'ai cru un message du temps du soir? Vous connaissez la réponse du prophète? Mm. Il dit, frère, non, ce n'est pas parce que tu as cru au message du temps du soir que tu es sauvé. Mm. C'est la vérité. Non, ce n'est pas vrai. Il dit, que Dieu te bénisse ma sœur. Toi aussi, ma soeur. Mais c'est vrai, le prophète a dit, okay. ce n'est pas parce que tu as cru le message de soir que tu es sauvé. Amen. Il dit, non, ce n'est pas ça. Il dit, pour être sauvé, Jean 3, verset 16. Amen. Cet Amen. homme était un prophète de Dieu. c'est absolument nécessaire de prêter attention aux choses de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une semence. Il faut la laisser pénétrer au plus profond de ton âme, enlever tous les filtres, effectivement, et filtrer ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Quand c'est des dieux, ça passe. Amen. Quand ce n'est pas des dieux, on laisse de côté. La parole de Dieu. Mon... Alors quand il parlait comme ça, il dit, mais votre vie, c'est cela quand, quand tu lis cela, mais votre vie à vous les cachée avec Christ en Dieu. Amen. Quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi. Colossiens 3 dans le livre. Vous paraîtrez aussi. Alors, quand il parlait, il m'a Alors, maintenant, vers la fin il dit, mais ainsi donc... Il est très bien, nous avons dit encore avec vous... Ainsi donc, prêtez attention à cela, mon frère et ma soeur. Hum. Il dit, ainsi donc, comme les élus de Dieu. Ah, gloire à Dieu. Maintenant, il montre, effectivement, qui sont ces personnes auxquelles il s'adresse, effectivement. Il n'est pas des, des soi-disant croyants... Ou les semi-croyants, effectivement. Sinon, c'était des fils de Dieu. Mm -hmm. Et quand on parle de fils et filles de Dieu, <rire> c'est qu'ils sont nés de Dieu. Amen. Vous le croyez, non? Amen. Que Dieu vous bénisse. Il <rire> est elle est venue chez les siens. La parole de Dieu, n'est-ce pas? Et les siens, avec beaucoup de filtre, effectivement, ne l'ont point reçu. Pour avoir beaucoup raisonné. Moïse avait dit, Moïse avait dit, il est dit, étonnant, vous. Il est étonnant que vous ne sachiez d'où il vient. Cependant, il m'a guéri. Il dit, mais, mais attends, attend, nous sommes ici de Moïse. Il dit, Oh là là, on m'a dit, mais depuis que nous entendons que mais, mais, la Bible dit que Dieu ne juge pas les pécheurs. Mm. Vous savez ça non? Jean chapitre 9. c'est donc. Cet homme, comme les Saintes Écritures nous le montrent, il avait réalisé quelque ah. chose dans sa vie avec cet homme, les Galilées. Comme nous le disons ici. Ainsi donc comme des élus de Dieu. Nous réalisons que quelque chose s'est passé vraiment en nous, et que nous sommes morts avec lui, identifiés avec lui. Eh bien non, nous, nous sommes devenus fils de Dieu, ah. comme la Bible le dit. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu. Vous y voyez? À ceux-là qui croient en son nom. Parce qu'il fallait vraiment être des dieux pour croire que c'est Jésus-là. Frère, pour l'amour de Dieu, ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Il fallait vraiment être des dieux pour croire que c'est Jésus-là. Était vraiment le Messie. Amen. Vous savez ce qu'on a dit de lui? Regardez très bien. Ces gens-là qui le regardaient, Jean chapitre 6, je pense. Je pense que c'est ça Je crois que je, que, je voir. Je dis que je vais vous prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, verset 41. Jean 6, verset 41. Les Juifs murmuraient à son sujet. Jean 6, j'attends que vous arriviez. mais verset 41, ça n'a pas, 811. Les Juifs murmuraient à son sujet. Pourquoi Parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous suivez On oui. regardait cet homme-là qui était là, dit, mais, il dit, mais je suis le pain qui est descendu du ciel. Écoutez bien. Et il disait, et il disait, n'est-ce pas là Jésus <rire> Qui ça le fils de Joseph, celui dont nous connaissons qui Le Père et la mère. Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel, il est devenu fou. C'est vrai. Il observait, il dit, mais, mais, mais parce il, il dit son nom s'est rappelé Jésus. C'est qui sauvera son peuple de péché, c'est vrai, non? Mmh. C'est comme ça que l'on avait Et ils l'ont répété, ils disaient, mais n'est-ce pas là, Jésus? Fils mmh. si de Joseph et donc Marie et sa mère, on connaît son père et sa mère. Mmh. Comment peut-il nous dire qu'il descend du ciel? Mmh. Alors, il est divin quelque part. Mmh. C'est quand il a parlé, puis il a regardé les autres, vous vous savez, sens, il, dit, il dit, puis ils tous sont partis en fait, ils sont peu. et puis il se tourne vers les disciples, il dit, mais pourquoi vous ne partez pas vous aussi? La lumière a brillé dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont là-dessus. Vous savez pourquoi est-ce que les ténèbres ne l'ont pas Jean chapitre 1. Supportons-moi un peu ce matin, frère et soeur, Un tout petit peu, hein, puis vous partir chez vous. Allez bien, je crois que Jean chapitre 2. Chapitre 3, je pense que c'est cela, oui. Jean chapitre 3, verset 19. Et ces jugements, c'est que la lumière étant venue dans le monde. Vous vous souvenez encore dans Jean chapitre 1, non mmh. Mmh. Cette lumière était la véritable lumière qui vient dans le monde éclaire tout le temps, n'est-ce pas mmh. Il dit, elle était dans le monde, le monde n'a pas été fait vrai, et le monde n'a pas reconnu. N'est-ce pas vrai il est chez Les siens, hein et puis bon, un peu plus loin là-bas, au verset 5, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, les ténèbres ne l'ont point préçu, c'est Jean. Maintenant, verset verset 3, maintenant, il dit, au verset 19, il dit, et ces jugements, c'est que... La lumière étant venue dans le monde. Les hommes ont préféré le ténèbre à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mmh. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. La lumière a brillé dans le ténèbre, le ténèbre n'a pas voulu de la lumière. Vous suivez cela mmh. Et puis il continue en disant, mais à tous ceux-là qui l'ont reçu, pourquoi l'ont-ils reçu? Les autres ne l'ont pas reçu, ils n'ont pas voulu le recevoir, n'est-ce pas vrai? Ils ont préféré rester dans le ténèbre. Hein? Vous comprenez cela? La nous montre effectivement ici. Dit, mais à ceux-là qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous suivez cela Amen. Lesquels sont nés Ni de la chair, ni du sang de l'homme, mais ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu, des dieux lui-même. Et ils sont donc fils et filles de Dieu. Ils ont accepté cela. Puisqu'ils ont accepté cela, alors là maintenant, ils ont eu cette expérience maintenant, la nouvelle naissance. Ils sont nés de nouveau. Vous comprenez cela Ils sont nés de nouveau. Alors, je veux que vous compreniez. C'est pour ça que j'ai dit prêtez bien attention. Elle dit mais ainsi, comme des élus de Dieu. Vous remarquez très bien. Alors, ils sont nés de nouveaux. Mon frère et ma soeur, pour que toi, tu expérimentes la nouvelle naissance, il faut avoir été en Dieu auparavant. Amen. Amen. Amen. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen de comprendre toutes ces choses. Mm -hmm. Elles nous sont nécessaires. Mm -hmm. Pour que nous comprenions l'œuvre de la grâce, la puissance de la parole de Dieu, comment mm -hmm. la parole opère dans un homme. Mm -hmm. Et l'autorité qu'a la parole. Amen. Sur qui? Sur chaque fils et chaque fille de Dieu. La domination qu'il doit avoir de Dieu tout puissant sur ses propres enfants. Alors il dit, comme, ainsi donc, comme des élus de Dieu. Regardez très bien, frères et sœurs. à nous revenons. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Regardez comment il voit dans l'écriture, cet homme. Il dit, saint. Vous suivez Il dit, comme des élus de Dieu, saint. Mon frère et ma soeur. Un élu, c'est quelqu'un que Dieu a connu et qu'il a choisi. L'élection, votre attention s'il vous plaît, c'est le choix de Dieu. Tant est-ce que Dieu vous a choisi? Parce que pour que Dieu vous ait choisi, il faut d'abord qu'il vous ait connu auparavant. C'est la vérité, non Amen. On doit choisir quelque chose. Okay. Amen. Pour que Dieu fasse son choix sur toi, mon frère, sur toi, ma soeur, votre attention ce matin, s'il vous plaît, il faut d'abord que Dieu vous ait connu. Amen. Amen. C'est cela, frères et sœurs, que vous devez vous savoir effectivement <rire> qu'il n'y a pas de hasard dans les choses de Dieu. Amen. Que Dieu ne fait pas des choses comme j'ai toujours dit et je toujours répété, Dieu ne manquera jamais de vos adorateurs. Tu ne pourras jamais mendier d'âme. <rire> C'est sûr et certain. Vous direz, je ne vais pas le prier. Non, Dieu aura toujours quelqu'un pour le Amen. prier. Amen. Amen. Je n'ai pas fait ceci. Dieu aura toujours quelqu'un pour le faire. C'est parce qu'il est Dieu. Amen. Avant que tout ceci soit déployé, il avait vu cela. Toi mon frère, toi ma soeur, il t'avait connu. C'est pourquoi les et quels que soient des particuliers, il est important comme qu'il y une grâce extraordinaire. dans les Saintes Écritures. Ephésiens au chapitre 1. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes les bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous donne du temps qui nous accorde la grâce. Amen. Je le supplie. Et c'est vrai, frère. Vous, vous, vous, vous voyez et que vous devez maintenant comprendre, frère, pourquoi un fils de Dieu, une fille de Dieu, s'il a été entré à l'idolâtrie, Dieu doit le ramener. Amen. Amen. Amen. n'est Amen. Amen. Amen. C'est pas possible. Amen. Amen. Non, il ne peut pas devenir de notre vie, frère. Amen. Dieu doit le faire sortir de là et le ramener. Amen. Parce que, observez très bien où nous étions en fait pour que l'élection puisse avoir lieu pour nous. La Bible l'a dit. Il nous a bénis de toutes sortes... Il, il dit, qui nous a bénis tout so de toutes sortes de bénitions spirituelles, dans le lieu céleste, en Christ. Amen. Ça c'est quand ça? Regardez très bien. C'est pour que vous puissiez comprendre que, oh, que Dieu nous aide. Ça c'est quand ça? Est-ce que c'est quand vous avez cru? Est-ce que c'est quand vous êtes venu au message? Est-ce que c'est quand vous avez cru que le message c'est la parole de Dieu pour ce temps dans lequel nous, nous vivons? Qu'à ce moment-là que Dieu vous a élu. Non, non, non, non. Non, mon frère et ma soeur. Ça, ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Est-ce que c'est comme vous avez écrit Seigneur, j'ai accès comme mon sommet personnel que cette seulement été élu Non. Non, non, non, non, non. La Bible dit ici, elle est très bien, au verset 4, il dit En lui, Dieu nous a élus quand Avant la fondation du monde. Amen. Amen. Hey. Amen. Oh c'est merveilleux. Amen. Ça, ça doit faire monter à nous ce cri de joie, Amen. de reconnaissance. Amen. Avant même que le monde soit. Amen. Dieu t'avait élu, toi. C'est ainsi que nous devons comprendre. Alors pour comprendre maintenant le pourquoi du message. C'est pourquoi l'histoire n'a jamais été des dieux. Le message ne peut pas vous conduire à William Branham. Mm. Amen, amen. Le message ne peut pas vous conduire à adorer William Branham. Mm. Vous savez, je me souviens d'une soeur, et c'est Sarah, vous savez très bien, elle dormait, elle pensait William Branham, elle marchait, elle vivait avec William Branham, elle priait, elle priait William Branham. Mm. Quand toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as William Branham, tous les jours, ta bouche. à toi, il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Mm. Ce n'est pas bon William Branham que tu as été élu. Amen. Ni aller en jamais fait jamais. Amen. Amen. Amen. Il n'y a pas un prophète ou un homme dans lequel on peut placer sa confiance. Amen. Amen. Amen. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le frère, il ne compte. Le frère, et est Il y a quelqu'un qui y a un esprit mauvais qui amène les hommes à lire dans la vie. Et ça, ça n'a jamais été de Dieu. Amen. Amen. Faire que Dieu nous accorde la grâce. Amen. On peut s'asseoir jusqu'à 16h aujourd'hui, frère. C'est absolument nécessaire. Amen. Amen. Nous devons connaître Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Et savoir pourquoi nous devons croire, nous, la parole. Pourquoi nous devons marcher comme les saints de Christ Dieu. Pourquoi ces choses doivent se passer en nous Regardez très bien ceci, frère. Lorsque Dieu a fait son choix, des toi mon frère, de toi ma soeur. c'est comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas au moment où vous avez cru. Ce message. Ou même au moment où vous avez dit, Seigneur, je t'accepte comme mon sommet personnel. Non, non, non. C'est avant la fondation du monde. Amen. Que Dieu vous a élu. c'est pourquoi vous pouvez comprendre pourquoi Dieu vient vous chercher. Amen. Tu peux avoir un voisin qui est assis là, il entend la même parole, la même prédication, oui. ton âme à toi brûle de joie, oui. mais lui il est insensible. Oui. Pourquoi? Parce que c'est toi que Dieu vit. Amen. Amen. Amen. Dans le monde, vous avez beaucoup d'amis frères qui était aussi bon, plus bon que vous et moi. Oh, que Dieu soit béni. Quand Dieu est venu chercher, Amen. il ne l'a pas pris, mais il a pris toi. Amen. Amen. Amen. Amen. Tu ne pouvais pas mourir dans le péché, mon frère. Amen. Parce que les avant-fois, mon Dieu, t'avait élu, choisis, mis à part. Amen. Amen. Amen. Amen. Oh, précieux sauveur, Accorde-nous la grâce, Amen. frères et sœurs, ce n'est pas un jeu, mm. mais c'est une grâce extraordinaire. Mm. Et comme l'Écriture le montre, effectivement, en fin de la façon Dieu t'a vu, toi, il t'a élu, au oh, gloire à Dieu. Amen. Et comme il t'a élu, mon frère et ma soeur, mm. lorsqu'il t'a regardé, maintenant, mm. après ce choix, il t'a prédestiné. Amen. Amen. Amen. Amen. Prédestiné à quoi Regardez frère. La Bible nous dit, Romains au chapitre 8, Romains 8, verset 28, regardez oui. ceci. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux-là qui sont appelés selon son dessein. Gloire à Dieu. Vous n'êtes pas en dehors du programme de Dieu, mon frère. Amen. Non. Quand Dieu a vu la Odyssée, il t'a vu, il t'a placé Amen. dans la Amen. Et ces dieux-là, nous allons d'arrêter De ce Dieu-là, il t'a donné les armes nécessaires. Amen. Pour sortir vainqueur de cette affaire. Amen. Amen. Frère, mon frère et ma soeur, c'est pour toi que le message a été envoyé. Amen. Le message ne fait pas de toi l'épouse. Non, le message te montre que toi, tu es l'épouse. Amen. Ah oui, ce n'est pas le prophète a dit, non, Dieu a dit. Amen. Oui. Amen. Maintenant, vous comprenez Oui.